Chers frères et sœurs, pour cette fête pascale, je vous fais, une, je vous fais lecture d'une parole tirée de l'Apocalypse, chapitre 1, extrait des versets 17 et 18. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Et j'ai les clés Hades et de la mort. Voilà, à la maison, vous so pouvez prendre there. place. Chers frères et sœurs, c'est une fête Pascal, très particulière que nous vivons aujourd'hui. Partout dans le monde, il y a beaucoup de souffrances, de tribulations. The J'ai lu que plus de 2 millions de personnes millions ont déjà été contaminées. 100, 100 000 sont 000 déjà décédées et la pandémie continue. Évidemment, il en résulte beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations. Il le va de la santé, de la vie. Et les conséquences économiques ne peuvent pas encore être considérées pour le moment. Beaucoup d'hommes ont peur sont dans l'incertitude, ce que même les gens très qualifiés sont obligés de dire à chaque fois nous ne savons pas comment cela se développera. Et nous n'en avons plus vraiment euh, l'habitude dans notre monde aujourd'hui. Et beaucoup se sentent très, sentent très incertains à cause de cela. J'ai conscience également que pour beaucoup d'hommes en Afrique, au Venezuela, en Asie, la crise liée au corona est seulement un titre sur la longue liste des problèmes qu'ils ont endurés. Je ne veux, je ne veux citer qu'un exemple. Les des frères en Afrique m'ont dit l'année dernière, 140 000 hommes sont décédés Africa, à cause d'une maladie d'enfants, seulement pour montrer que le coronavirus, c'est seulement un, un titre, un gros titre supplémentaire sur la longue liste des, des problèmes, des, des, des tribulations. Comment est-ce que nous réagissons à cela? D'abord, cela nous attriste. Dans un, premier, dans un premier temps, et nous, nous avons pitié. Nous prions pour tous ceux qui ont de gros problèmes qui sont dans la tribulation. En tant que chrétiens et apostoliques, nous suivons strictement les consignes des autorités sanitaires. Et c'est très important que nous soyons un exemple de ce côté-là. Nous sommes très reconnaissants à tous ces hommes qui s'engagent avec beaucoup d'ardeur pour les autres. Et nous prions pour eux également. En tant que chrétiens, nous avons appris de nous soumettre à Dieu, nous faisons confiance à Dieu. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous plaçons notre confiance en Dieu et nous nous dans les mains de Dieu. C'est important pour moi aussi de dire que nous ne voyons pas la crise liée to me, to euh, au coronavirus n'est pas un a, signe sign des temps qui uh, prédit la fin des temps et le retour de Jésus. La Bible, Bible ne parle pas du coronavirus. Notre foi en le retour proche de Jésus Von und das ne résulte pas, pas de, de signe, mais du retour signs, de Jésus. The, the of the, of, of Il y a, a des gens qui pensent que, qui que la crise liée au coronavirus est coronavirus of, of une, une punition. Ce n'est pas une déclaration qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle de Dieu comme un Dieu d'amour et pas comme un Dieu punisseur. Encore une fois, dans la Bible, il y a, nous ne lisons rien sur la crise liée au coronavirus, mais la Bible et le Saint-Esprit nous disent comment est-ce que nous devons nous comporter dans de telles situations. Nous faisons confiance à Dieu et nous restons fidèles dans l'imitation de Jésus. Mais, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est Pâques et nous commémorons la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus-Christ est quelque chose de grandiose. With a, qui a, with a une immense portée. Wir auch heute, auch in situation, grund und haben, et nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants et de nous, nous, nous réjouir. Faitons ensemble la fête de la Pâque. Comme habituellement, nous avons une lecture biblique pour ce service divin. L'évêque Kramer, qui dirige le, euh, la maison d'édition Bischoff, va faire la lecture biblique. Et après la lecture biblique, nous entendrons un morceau de musique. La lecture biblique. Jean 20, versets 11 à 20. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été coché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant, en disant cela, elle se, elle se elle retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas qu que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. »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 la paix soit avec vous. Et, et quand il lui dit, ça dit ça cela, il leur montra ses mains de et, son et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, dans la Bible, nous lisons... L'événement entre euh, Les le disciple, la Bible est, est très sobre dans cette description. Quand il parle des disciples et euh, du, de Jésus, et on voit qu'il y a beaucoup d'amour, de paix et de joie. Les disciples étaient Heureux, Jésus, leur maître, était là à nouveau. Lui, qui était avec lui, qui était à la croix, et qui était, qui était enseveli, mort, il est de retour. C'était une grande joie pour eux. Notre Seigneur et maître est là à nouveau. Il leur a dit, j'ai souffert, mais il ne leur a pas fait de reproche. The, the nails, them, they, they et pour eux, ça a été certainement un grand réconfort. Par après, vous ils ont compris. Dieu était vous avec vous Jésus. Christus Encore plus. Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu. Thomas, est Dieu. Et Thomas a dit mon, mon Dieu. Le Seigneur est, est avec nous. nous. Et la Bible dit, après la résurrection, ils ont pensé aux paroles qu'il a prononcées auparavant. Lorsqu'il leur a montré les plaies, ils ont compris. Mon sang sera versé pour le pardon des péchés. Là, ils ont compris. For of sins. Il l'a fait. Maintenant, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Ils ont pu constater qu'il a un autre corps. Tout à coup, il est, il est là, il est, tout à coup, il n'est plus là, il n'est plus lié au temps et euh, aux règles physiques. C'est une nouvelle forme de vie. Et alors ils ont pensé à Jésus qui a dit, je vis et vous, vous vivrez aussi. Dit, Sa résurrection prédit notre propre résurrection. Ça, c'était la joie et la paix des disciples. Aujourd'hui, nous avons une rencontre avec Jésus-Christ, le ressuscité par l'activité du Saint-Esprit. Et grâce au Saint-Esprit, nous, pouvons ressentir l'activité du Saint-Esprit, même à travers les portes fermées. Et même dans cette situation, puisse le Saint-Esprit nous donner à tous la paix et la joie. Qui croit au message de Jésus-Christ peut recevoir le message du Saint-Esprit, peut le recevoir. Aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit nous dit Jésus est vivant. Ce n'est pas seulement une figure de l'histoire, un homme dont nous pouvons lire quelque chose dans la Bible. Jésus Christ live. vit, er il est Dieu, Jesus Und er als wie je, et en tant wie que die Dieu, il est exactement comme, comme ce qui est, est évoqué est dans la Bible, er il est l'amour, il est proche Jesus des hommes il est du côté est des, des faibles il donne il sa grâce il, il se soucie face. des siens et ne laisse tomber il... personne il s'est se même préoccupé des disciples. Vous êtes fatigué, vous avez faim, il faut vous donner à manger. Lorsqu'il était à la croix, il s'est préoccupé du bien-être de Marie. C'est ça, Jésus-Christ. Il vit et aujourd'hui, c'est encore le cas. C'est ça, notre joie. Le Saint-Esprit nous montre également les plaies de Jésus-Christ. Et il nous dit, pensez-y, il vous aime. Il n'y a, a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est mort pour toi. Il nous rend libres, il nous libère de nos péchés. Et ça, c'est notre joie aujourd'hui. Le Saint Esprit nous montre les plaies de Jésus Christ et nous rappelle ça, ça a été pour toi, ça a été fait pour toi. Il peut te libérer de tes péchés. Jésus Christ. Et le premier et le dernier. Il était le premier-né parmi les hommes qui a reçu un corps de résurrection. Ça a été en quelque sorte la première étape de la nouvelle création. Il a été le premier vrai homme qui a reçu un corps de résurrection et qui a pu rentrer ainsi dans le royaume de Dieu. La première étape de la nouvelle création. Je suis le premier et le dernier. Celui qui commence et achève. Dieu créera cette nouvelle création jusqu'au bout. Et personne ne peut le retenir. Il a commencé chez nous par le baptême de l'eau et d'esprit, il nous a donné une partie de sa vie. Et nous avons la possibilité, en tant que nouvelle créature, de nous développer. Nous avons la possibilité de recevoir ce nouveau corps de la résurrection et de Jésus-Christ nous a, nous a promis, ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Également nous. en nous, si nous lui restons fidèles, nous pouvons vivre la résurrection et recevoir le corps de la résurrection. Aujourd'hui, il nous faut encore croire à la résurrection de Jésus-Christ et également à notre résurrection. Mais là aussi, l'Écriture sainte nous dit, celui qui croit à Jésus-Christ et le suit, peut, peut déjà recevoir les forces du monde d'avenir. Aujourd'hui déjà, dans notre vie, nous pouvons déjà le vivre, que Jésus-Christ nous rend libres. Et également dans des situations de souffrance et de tribulation, nous pouvons recevoir la paix de Dieu. Que nous puissions rester forts. Que nous puissions même avoir de la joie en Jésus Christ. C'est ça la liberté en Jésus Christ. Aujourd'hui déjà, si nous mettons en pratique la parole de Jésus, peut recevoir les forces à venir. Et cela nous rend heureux. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. Je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça aussi, c'est une partie de notre consolation. Le Ressuscité a les clés de la mort. Il a surmonté la mort. Et même la mort physique n'est pas un obstacle au salut. Nous avons la certitude. Que Dieu, Jésus-Christ, Jésus s'occupe également des et morts et continue à travailler à leur salut. salut. Également dans le monde de l'au-delà, l'activité salvifique continue. Il a les, les clés. clés de l'enfer. L'enfer, c'est une image d'un domaine où les hommes sont séparés de Dieu. C'est un terme pour montrer qu'on est loin de Dieu. Jésus-Christ a également les clés de l'enfer. Il peut délivrer les hommes qui sont dans ce domaine et les amener à lui il veut continuer à le faire. Personne n'est condamné à jamais. Chacun est invité à venir dans le royaume de Dieu. Le ressuscité, c'est lui qui a les clés. Ce n'est pas un homme. Il s'agit donc pas de succès, de savoir, de pouvoir. Il ne s'agit pas de la position sociale. Il y va de la foi et de l'imitation de Jésus-Christ. Chaque homme, dans chaque situation qui croit en Jésus-Christ et le suit, peut trouver le salut, car c'est lui qui a les clés de l'enfer ou du séjour des morts. Le ressusciter, a la puissance sur la terre et les cieux. Et à, il a donné une partie de ce pouvoir, de cette autorité à ses apôtres. Ce que vous déliez sur terre sera délié dans les cieux. Ce qui vous, celui qui vous entend, m'entend. Et cette autorité de, de prédication de la parole de Dieu il a donné à ses apôtres. Et par l'apostolat, nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour notre salut. C'est ça notre joie et notre réconfort. Le Ressuscité va tenir parole. Il reviendra et ceux qui lui sont restés fidèles seront ressuscités et pourront entrer dans son royaume. Ça, c'est notre avenir. C'est notre joie. Ça nous donne de l'assurance. Amen. Oui, chers C'est oui, un vraiment une fête de la c'est Nous pensons remember the resurrection of Jesus Christ by notre souhait à tous de fêter la Sainte Seine dans la communion, et beaucoup de frères et sœurs ont fait ont des souhaits, ont proposé euh, des solutions, comment est-ce qu'on pourrait le faire. Mais il faut que nous ayons conscience du fait que le sacrement que la Sainte Seine est un sacrement qui a été institué par Jésus Christ lui-même. Lui-même est présent dans l'hostie consacrée. Lui décide comment est-ce que nous pouvons fêter de manière digne la Sainte Seine. Les apôtres gèrent le sacrement, mais ils ne peuvent pas en décider librement comme ils veulent, et l'adapter à leur souhait Jésus-Christ a donné la Sainte Seine comme une, comme une scène de la comme un repas de communion. Et cette et ça, nous ne l'avons pas en ce moment. L'évêque a parlé du fondement de notre foi. C'est en relation avec notre confession de foi en tant que chrétien néo-apostolique. Et, et dans l'article 7, nous lisons quelque chose sur la Sainte Seine, le sacrement... L'hostie doit être consacré et dispensé par un frère du ministère. Et ça... Nous sommes persuadés de cela. C'est notre conviction de foi. Si nous inventions une autre forme, il faudrait changer cet article de la foi. Chers frères et soeurs, je vous donne à penser. C'est l'héritage de nos pères. Ils nous l'ont confié. J'aurais vraiment de gros problèmes de l'adapter parce que, en ce moment, ça, ça ne nous convient pas. Il y a des frères et sœurs qui souffrent, qui ont souffert parce qu'ils restent attachés à la confession de l'Église néo-apostolique. Et maintenant, parce que ça ne nous convient pas dans notre situation actuelle, il faudrait le changer. Non, ça ne fonctionne pas. La Sainte Seine pour les... Défunts, nous ne pouvons pas non plus le transférer aux vivants. Les âmes de l'au-delà n'ont pas de corps physique. Ils ne peuvent pas citer la Sainte Seine. Mais pour nous qui avons un corps, il y toujours encore La parole, Jésus a dit, « Viens !» Il faut que nous le prenions nous-mêmes. Je sais qu'il y a également des lettres du pain que nos pères, nos ancêtres ont instituées, mais c'est vraiment seulement pour des cas particuliers et cela ne peut pas remplacer à part entière la Sainte Seine. Nous ne pouvons pas le transformer et l'adapter pour l'église entière. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le bon Dieu Il veut nous rappeler la Sainte Cène, c'est une grâce que je vous offre. Nous n'avons aucun droit. Nous pouvons être reconnaissants si nous recevons la grâce, mais si on nous dit :« Tu ne l'auras plus », on ne peut pas se plaindre. Là aussi, nous nous dire Le Seigneur l'a donné et Il l'a repris pour une certaine période. Loué soit Dieu. Tant que c'est la volonté de Dieu que nous ne fêtions pas la Sainte Seine, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Si moi je décide, je n'ai pas besoin de Sainte Seine, aujourd'hui je n'en ai pas besoin, ça c'est autre chose. Mais nous pouvons avoir le pardon des péchés. Ce n'est pas un sacrement. Là aussi, Jésus... À donner des conditions particulières. Chers frères et sœurs, si nous nous repentons aujourd'hui, si nous sommes avides de recevoir le pardon, si nous avons vraiment, si nous voulons vraiment pardonner à notre prochain, si nous pensons au, à l'autorité qui a été mise dans l'apostolat, nous pouvons être, avoir la certitude aujourd'hui que Christ nous rend libres de nos péchés. Chers frères et sœurs, oui, normalement, nous fêterions la Sainte Seine maintenant. Mettons à bon escient cette situation, ces temps particuliers. Préparons-nous à la première synthèse que nous refêterons ensemble. Nous voulons méditer sur cette situation. Comment est-ce que moi, personnellement, je fêterai cette Première sainte scène. Qu'est-ce que je veux faire que ces pensées soient en nous. Lorsque nous fêtons la Sainte Seine, nous la fêtons en vue de la grande Sainte Seine que nous fêterons dans l'avenir avec notre Seigneur Jésus. Nous voulons ce dimanche de Pâques méditer également et réfléchir à cette grande Sainte Seine. Dans Luc, 22, dans Luc 22, nous lisons ce que le Seigneur a dit :« Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. C'est une parole merveilleuse de Jésus. C'est moi qui dispose pour vous que vous puissiez manger et boire à ma table dans mon royaume. Dans l'Apocalypse, il y a également la description de cet événement. Dans l'Apocalypse 19, il est dit et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. » car le fin ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau !» Puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu !» Cette promesse de participer aux grandes, euh, à la Grande Sainte Seine ou aux noces de l'agneau ce n'est pas une promesse vaine d'un chef d'une Église, ce sont des paroles véritables de Dieu. Ça, c'est notre joie, c'est notre paix. Voilà, chers frères et sœurs, de tout cœur, merci. Merci pour les nombreuses prières à l'occasion de ce service divin. Sans vos prières, cela n'aurait pas pu s'accomplir. Moi, personnellement, je suis très reconnaissant aux autorités que j'ai pu entrer dans le pays, ici si en Allemagne. C'est toujours très beau lorsqu'on sent que les autorités ont, un, ont des sentiments, euh, ressentent quelque chose par rapport aux chrétiens. Je vous souhaite à tous la bénédiction de Dieu. Et je vous promets, dès que ce sera possible, d'une façon ou d'une autre, de fêter la Sainte-Sainte, nous le ferons. Moi aussi, j'aspire.